Il est destiné avant tout aux managers commerciaux déjà en activité, bénéficiant d'une expérience significative et dans le commercial et dans le management commercial. Et euh, l'objectif, euh, il est de les faire grandir dans leurs fonctions et de leur permettre d'accéder à des postes plus stratégiques au sein de l'entreprise. On a trois grands axes bien évidemment le premier c'est vraiment de garantir l'excellence opérationnelle dans le métier à la fois sur la dimension commerciale et bien évidemment sur l'axe management commercial. Le deuxième grand axe c'est l'axe stratégique. On peut attendre aujourd'hui légitimement d'un manager commercial qu'il soit complètement ancré dans la stratégie de l'entreprise, qu'il en soit à la fois le, le, le meilleur vecteur et celui qui l'a fait vivre près de ses équipes, mais aussi qu'il y participe et qu'il la fasse euh, grandir et encore euh, s'améliorer. Donc ça, c'est le deuxième axe, la dimension stratégique. Et puis le troisième axe, c'est vraiment ce qu'on peut attendre aujourd'hui de tout manager commercial, c'est qu'il développe une vraie dimension de leader euh, dans euh, sa relation avec euh, ses équipes, euh, et donc c'est la dimension humaine aussi. Ce programme vous délivrera un niveau de diplôme master, bac plus 5 donc. L'enseignement s'organise autour de 40 jours de formation qui sont répartis sur une année entière et plutôt donc à raison de deux jours toutes les deux semaines, le vendredi samedi, ce qui impacte du coup faiblement l'activité commerciale et qui permet aux managers commerciaux de continuer à être efficaces sur le terrain. Le deuxième intérêt de cet agencement, c'est que ça leur permet aussi de directement mettre en œuvre tout ce qu'ils acquièrent au moment de la formation et de le réinjecter dans leur entreprise et dans la vie avec leurs équipes. Et du coup, ça touche directement à la question de l'enseignement puisque l'enseignement, il est à la fois sur de la théorie, donc ce qui va se passer en cours, des exercices pratiques qu'on va faire en salle, mais aussi des exercices pratiques qu'on va demander aux managers commerciaux soit de mettre en œuvre dans leur activité particulière, soit de mettre en œuvre, en groupe, en binôme ou en trinôme, avec d'autres membres de la promotion. Le bénéfice pour les, pour les participants, euh, c'est de bénéficier à la fois de l'expertise euh, du leader de la formation professionnelle euh, continue, SEGOS, euh, qui met à disposition euh, des consultants experts qui interviennent toujours en entreprise, et l'expertise de l'université. Paris Dauphine, euh, qui est spécialisée notamment, mais pas uniquement en gestion, et qui met à disposition des candidats tous leurs travaux de recherche euh, et d'études permanentes. Il y a bien évidemment une, une sélection qui porte à la fois sur le niveau de diplôme des candidats puisqu'il est ouvert aux candidats bénéficiant d'un Bac plus 4 avec une possibilité de dérogation pour ceux qui n'ont pas de Bac plus 4 sur dossier. Il porte à la fois aussi sur l'expérience et puis sur le niveau de motivation du candidat. Le premier intérêt pour les managers commerciaux, c'est de pouvoir évoluer, bien évidemment, au sein de leur propre entreprise ou au sein d'une autre entreprise, euh, et de pouvoir accéder à des postes euh, dimension plus stratégiques, euh, que ce soit un poste de directeur commercial euh, ou un poste de directeur d'unité opérationnelle, pourquoi pas à, à l'export ou à l'étranger par exemple. Être un bon manager commercial, ça, tout le monde peut y arriver être un excellent manager commercial, celui qui va embarquer ses équipes, celui qui va réussir à la fois à les emmener loin dans la stratégie tout en étant très très proche, celui qui va donner du sens, qui va être capable de remettre en cause, ben celui-ci, pour faire tout ça, ça s'improvise pas et le master va les aider à atteindre cette excellence opérationnelle et stratégique.